On reste concentrés, les gars. Tu as les pas points de Pas de problème, Président. Président, si je peux me permettre, par rapport au dernier conseil d'administration, je ne pas les mamans pour en parler, mais je voulais quand même dire que lors de, de, de cette émission... Attention, les gars, ça va tourner. Effectivement, c'est pas les mamans. Ce pas les mamans. Ouais, on en, en parlera tantôt, on en parlera tantôt. On prend encore une dernière en vous faire. Un... Une dernière pour vous faire, allez. Il reste concentré les gars, s'il vous plaît. On avait dit pas les noms. On ne dira pas les noms. Pas les noms. Pas les noms. Hébert, Le concentre-toi. Pas les noms. On reste un colito. Concentre-toi. Pas les noms. Pas de problème. Ça tourne les gars. Le centre c'est bon Ça va partir. Action. Tout d'abord bonjour. Bonjour. Bon bon si nous sommes là ce soir avec vous, c'est qu'il y a un gros problème au niveau du football français Parfaitement Et c'est intolérable Parfaitement Nous sommes dans un marasme sans nom C'est une catastrophe frère. Et pour cela nous avons décidé Avec la pression de nos amis les supporters De monter en première ligne Et de créer le syndicat des amoureux du ballon rentre dit le sabre